L'avenir, nous le construisons à chaque instant, à notre échelle et aussi à l'échelle collective. Ça ne veut pas dire qu'on peut influer sur les événements à venir qui sont, euh, comment dire, qui appartiennent à des échelles euh, plus vastes, hein, puisque nous sommes soumis aux échelles qui sont plus vastes que nous. Mais euh, il en adviendra ce que nous en ferons. Voilà pourquoi c'est si important d'être informé, voilà pourquoi c'est si important d'agir et voilà pourquoi euh, est là où se trouve notre marge euh, d'intervention et elle est énorme, énorme, énorme, énorme, voilà.